Non, ça s'est passé super, 10 sur 10. Je ne dis pas ça juste pour, pour mettre de la poudre aux yeux. Je sais qu'il y a beaucoup de, de faux témoignages sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je te dis mon aperçu. Et pour moi, personnellement, ça s'est super bien passé. Est-ce que pour toi, ça va se passer parfaitement Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas encore d'où tu viens, ce que tu fais Je m'appelle Grégory Vivas, Donc, je suis entrepreneur ici en Estonie. Je suis dans le business coaching, certains diront business coach. Et ce que je fais, c'est que j'aide les entrepreneurs à trouver leur mission de vie, et du coup, trouver leur mission de vie de business. Donc, euh, ce que je fais, ça a une forte dimension spirituelle dans le business. Et euh, du coup, je suis en Estonie depuis maintenant… Euh, bon, bien sûr, j'ai presque 30 ans, hein, dans quelques, quelques jours maintenant. Dans 13 jours, j'ai 30 ans. Et euh, ça, fait, euh, ça fait deux ans et demi que je suis en Estonie, que je vis à Tallinn. Donc, euh, très heureux d'être ici. Et euh, Du le coup. Voisin. Ouais, du coup, voisin, estonien, euh, je me suis aperçu qu'il y a pas mal de français en Estonie, hein, ce n'était pas quelque chose que je recherchais quand je suis venu ici. Je suis arrivé ici un peu la fleur au fusil, euh, je cherchais un endroit euh, pour, pour m'établir, pour apprendre l'anglais, un endroit qui soit quand même un endroit qui reste en Europe parce que de base, j'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais euh, jeune. Donc, euh, mais pour autant, je ne suis pas venu ici avec énormément en faisant énormément de recherches. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube, j'ai vu un peu ce que les, les personnes pensaient de l'Estonie. Je ne suis même pas venu visiter avant de venir en Estonie, je suis venu comme ça euh en me, en me disant que j'allais m'installer ailleurs que la France. Donc ça peut paraître un peu fou. Après moi je je pense qu'on est guidé. Je me suis laissé guider et et, et au final j'ai découvert ensuite pourquoi c'était une bonne destination parce que à la base je savais pas je savais pas le pourquoi je savais pas le comment ça allait se passer. Mais au final je me suis laissé guider par mon instinct. J'ai vu qu'en France je me sentais pas forcément à l'aise pour pour dans ma vie en général dans ma vie personnelle et aussi dans la perspective d'entreprendre aussi. Je trouve qu'il y avait, et je pense que c'est encore le cas, en tout cas moi dans l'énergie dans laquelle je, je suis aujourd'hui au quotidien, je me sens vraiment serein, en paix, il n'y a pas d'anxiété là où, là où on est, en Estonie ici, alors qu'en France je ressentais vraiment une anxiété, une peur du lendemain, etc. Et, et aussi pas mal de pression au niveau entrepreneurial dans le sens où en France quand tu veux te lancer, tu ne sais même pas ce que ça va donner et on te demande déjà combien tu vas gagner, on te demande déjà de faire des prévisionnels. on te demande déjà de faire des... Comment on appelle ça déjà Des business plans. Alors tu passes ton temps à faire des business plans et ensuite tu passes plus de temps à faire ton business plan que de faire du business, que de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc tout ça, ça te met des freins aussi administratifs et du coup tu as l'impression d'entreprendre pour, pour le système, pour l'État. Et, euh, et en fait, quand tu te lances, ben, tu as déjà tes propres peurs. Tu dois travailler sur toi, sur ta confiance en toi. Et tout ça, ben, c'est assez compliqué dans un univers euh, et dans les conditions qu'on nous propose en France. Donc, c'est quelque chose aussi euh, que j'ai découvert en, en arrivant en Estonie. Je me suis pas dit ça va être déjà un environnement qui va me permettre de me sentir bien pour réussir et pour m'établir et pour avoir mes, mes résultats avec mon, mon entreprise. Mais en arrivant, j'ai compris pourquoi. Voilà, c'est vraiment un univers qui te qui, te met, qui te met dans, dans une sorte de sérénité, par rapport à ça, par rapport à la création d'entreprise. On te demande pas de business plan, on te demande pas des, des tas de, de prévisionnels. T'arrives, on te dit voilà, c'est 200 balles, tu crées ta boîte, en quelques, en quelques heures, elle est créée, alors qu'en France, ça prenait des plombes, rien que avant d'arriver à la création d'entreprise. Et même au niveau budget, ben forcément, il n'y a pas photo. Donc euh, voilà, ça c'est pour le côté business, administratif, tout est facile, tout est simplifié, tout est simple, tu envoies un email, l'administration te répond dans, dans les heures, qui qu suivent, qui suivent, <rire> qui suivent, donc c'est clair, c'est net, tu te sens, euh, voilà, c'est carré quoi, voilà, tu arrives ici, tu as carte de résident, à partir du moment où tu fais les démarches, ça arrive rapidement, tu veux aller créer un compte bancaire, c'est très rapide, etc. Donc très rapidement, tu te, tu, tu te mets à à créer tes premiers résultats, à te focaliser sur ce que tu as à faire en tant qu'entrepreneur et pas à te demander ok et quels quel quel vont être les impôts, quels vont être tout ce que je vais devoir payer, hormis le fait de, bah, de, de gagner de l'argent pour toi parce que bah, forcément, ta priorité, c'est toi quand tu commences euh, et c'est sur ce quoi tu devrais te focaliser en tout cas si tu commences dans l'entrepreneuriat. Voilà quoi te dire d'autre. Je ne suis pas venu aussi en Estonie. Je sais que beaucoup de gens viennent en Estonie parce qu'ils se disent « les impôts, les taxes, 0% naninana. Moi, ce n'est pas du tout le focus. ça n'a pas été le focus, euh, ce pourquoi je suis venu. Ce n'est pas pour les impôts, fuir les impôts ou quoi que ce soit. C'est vraiment, euh, voilà. Je voulais apprendre l'anglais. Je voulais que ça soit quand même assez simple pour créer une activité. Et, euh, et je, voulais, euh, ouais, je, je voulais sortir du contexte français. Je voulais voir ce que ça donnait. Et, et finalement, ça m'a permis de, de vraiment prendre confiance en moi et dans ma capacité d'entreprendre parce qu'il n'y avait pas tous ces tous ces freins avant, avant de créer du concret, voilà. il n'y avait pas tous ces freins et toute cette anxiété euh, et, et on le voit tu vois, l'Estonie euh, c'est quand même, euh, quand même économie, euh, économiquement un pays qui est en, en phase de croissance et en France ben, euh, le déclin c'est parce qu'on ben, va, euh, va toujours aller taxer ceux, ceux qui rapportent de l'argent plus que ceux qui n'en rapportent pas et ça ben, quand tu commences c'est compliqué euh, à encaisser, voilà ce que j'ai à dire par rapport à mes oui. raisons pour lesquelles je suis arrivé ici. Super. Bon, Entre-temps, tu as rencontré une femme, tu as aussi investi dans, dans l'immobilier, donc tu as développé tes différents piliers de vie ici. Euh, merci de rebondir sur ça. Je rebondis, je te s'interromps par rapport à ça. Euh, voilà, le fait d'arriver ici, il y a aussi le cadre de vie. Euh, vraiment, le cadre de vie est génial. Quoi. Le cadre de vie en Estonie. On a l'impression quand on arrive en Estonie ou quand on dit qu'on va vivre en Estonie que euh, c'est un patelin, il y a des chèvres, il n'y a pas d'électricité et il euh, n'y a pas l'eau courante. Voilà, ça c'est l'idée que l'on a, que en tout cas quand j'en ai parlé à, à mes parents, euh, c'est où Qu'est-ce que tu vas faire en Estonie Qu'est-ce qu'il y a là-bas Et alors qu'en fait l'Estonie s'est vachement développée, c'est beaucoup plus développé je dirais que la France au niveau technologique. Euh, euh, voilà, il n'y a pas photo, enfin, c'est un pays innovant, il y a de l'efficacité de de euh, donc par rapport à ça… Euh, si tu te poses la question, ben en fait, en Estonie, tu vas, tu vas retrouver euh, beaucoup plus euh, d'innovation et, euh, et aussi un cadre de vie, une paix. Tu vas rencontrer des personnes qui sont dans une dynamique entrepreneuriale euh, qui vont te, du coup, te, te pousser à entreprendre et ne vont pas te dire ah, « attention, c'est dangereux, euh, trouve-toi de la stabilité financière, prends-toi un, un job euh, ». Voilà. Chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, si tu es dans une perspective de gagner ta liberté et d'entreprendre, c'est un bon plan par rapport à ça. Mais aussi, au-delà de ça, c'est vraiment un endroit où il y a des choses à faire. Quoi. Il y a quand même… Tu as la plage, tu, il neige l'hiver, tu as des trucs divers, tu, voilà, La ville est super, la ville est une ville qui est un peu… qui a encore gardé son, son atmosphère médiévale et en même temps, en même temps, euh, rénover, tu vois, enfin voilà, c'est vraiment cool l'Estonie par rapport à ça, et oui, euh, j'ai rencontré quelqu'un ici, je suis très bien ici, euh, et à la base, quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot d'anglais, donc euh, même si tu ne parles pas l'anglais, ne te dis pas, il faut que j'apprenne l'anglais avant d'arriver, non, tu vas apprendre l'anglais sur le chemin, ça va juste faire partie de ton chemin, et c'est ce qui va te faire step up aussi dans ta vie en tant que personne, donc euh, bah, forcément, ça demande du courage de le faire quand tu ne sais pas comment ça va se passer, mais le comment, il va se présenter une fois que tu y seras. Et ça se passe comme ça dans, dans toutes les dimensions de ta vie. Dans tous les cas, ça n'arrivera jamais parce que tu l'as anticipé. Ça arrive parce que tu le décides et que sur le chemin, tu rencontres les personnes. Il y a, il y a pas mal de Français en Estonie, t'inquiète pas. Tu vas, être, tu vas être bien accueilli par rapport à ça. et des Français qui vont avoir le même état d'esprit que toi. Mais par rapport à l'anglais, t'en fais pas, ça va venir sur le chemin à partir du moment où tu as envie que ça vienne. Voilà. Tu as envie que ça devienne quelque chose qui soit évident pour toi. Excellent, excellent. Même si tu as déjà donné pas mal de raisons. Euh, du coup, pourquoi tu as choisi d'investir dans l'immobilier euh, sur place en Estonie ben, L'opportunité est venue à moi, hein, je ne te le cache pas. Euh, Ce n'est pas quelque chose que j'ai envisagé. J'avais vraiment mon focus sur euh, mon activité, la croissance de mon activité. Mais en étant avec une, une personne estonienne qui avait pour projet d'investir dans l'immobilier, euh, ben, je me suis dit, ben, écoute, euh, je suis avec une personne, je me vois euh, construire avec cette personne à long terme. Du coup, il y a une opportunité, elle a, elle a trouvé l'opportunité, ben, je, je vais m'associer avec, avec ma compagne dans ce projet euh, immobilier et ça va me permettre eh ben, de placer une partie de mon capital euh, dans un bien immobilier et, et de faire fructifier euh, euh, le projet. Voilà. Et en même temps, ben, j'ai vu qu'il y avait quand même une opportunité parce qu'on euh, était dans une phase de croissance à ce moment-là. Moi, quand j'ai investi, c'était euh, l'été dernier. Donc, on était encore… Euh, en Phase de croissance, mais c'était pas ça n'avait pas encore flambé. Et il y avait euh, toutes ces annonces en Estonie euh, qui, euh, qui prévoyaient euh, le fait que ça pouvait, euh, que ça pouvait bien, euh, bien croître rapidement avec euh, euh, toutes ces raisons là, le, le second pillar euh, que tout le monde retirait, euh, etc. Bon, je les pense fonds que de pension, les voilà. pensions qui sont utilisées, voilà. Ça, je pense qu'en tant que français, euh, ils vont pas s'apercevoir du sens, mais en tout cas, quand les gens euh, ont l'opportunité de retirer l'argent euh, qu'ils mettent, euh, qu euh, qu capitalisent pour leur retraite et on leur laisse le choix de retirer cet argent-là, ben, pouvait, on pouvait anticiper que les gens allaient investir cet argent dans l'immobilier et donc ça, que ça allait faire flamber euh, les prix. Donc, c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai investi dans les temps et du coup, ben, mon bien, euh, en quelques mois, euh, en plus de six mois maintenant, ben, il a vachement pris en valeur et si je voulais le revendre sans rien faire, j'aurais déjà fait une plus-value. Ce n'est pas mon cas. J'ai envie de l'utiliser et de j'ai envie de, ouais, de, de m'y installer en partie là-bas. Mais euh, au-delà de ça, c'est plus une opportunité que j'ai saisie. J'ai vu le sens que ça avait pour moi, pour ma compagne, pour nous. Et du coup aussi, euh, par rapport à la conjoncture économique, ça avait du sens d'investir. Et, euh, et du coup, bah, ton accompagnement m'a bien aidé par rapport à ça, euh, par rapport au fait que bah, j'ai eu de la clarté par rapport au fait de, de voir qu'il y avait une opportunité. Ouais. Parce que moi tout seul, j'aurais j'aurais pas vu cette opportunité-là. Et je ne serais pas intéressé, pour être honnête. Voilà. Mmh, okay. Parce que ce n'était pas ma priorité du moment à ce moment-là. Tu peux nous parler rapidement du, du bien C'est quoi Du, du neuf De l'ancien Peut-être grosso modo le, le budget global quel, quel est le prix que ça coûte aujourd'hui si tu es à l'aise hein, Ah Oui, je suis très à l'aise par rapport à ça. C'est un bien qui n'est euh, pas trop ancien, mais il est quand même ancien. Donc, il a été rénové euh, en extérieur. Euh, mais c'est un bien qui avait quand même euh, plus d'une cinquantaine d'années. Et euh, il fallait totalement le, le rénover. Donc, on a, fait, on a fait une bonne affaire parce que c'est une personne, voilà, il y a eu un décès, je ne vais pas rentrer dans les détails, et euh, la personne voulait euh, récupérer du cash à ce moment-là. Et euh, ben, nous, on, on, on a jumpé sur l'opportunité et c'est un bien euh, qu'on a acheté euh, moins de 60, 70 000 euros. donc euh, 67 exactement, 67 000 euros. et euh, il y a à peu près euh, entre 15 et 20 000 euros de rénovation là-dedans, à faire dans ce bien-là. Pour le remettre à neuf à l'intérieur, totalement rénové, on a tout cassé, on a tout refait. Donc c'est un bien qui nous revient à 82-85 000 euros, tout rénové. Et, euh, et, un, et un bien qui est bien placé, c'est un bien qui est placé dans une dans une zone qui va être en plus rénovée par la suite, en bord de mer. Comment ça s'appelle Je le fais défiler à l'écran comme ça. C'est Stromi. C'est côté de la plage. Oui, côté de la plage Stromi Beach. Okay. Donc, prévoit apparemment de construire un yacht, mmh. un yacht club où il y aura des bateaux qui seront amarrés. Donc, ce n'est pas encore le cas. mais. les Finlandais, notamment. Ouais, c'est un projet. en termes de, de, de financement, vous avez fait un emprunt à la banque Comment ça s'est passé Ma ah, compagne a obtenu un crédit à la banque okay. et moi, j'ai financé l'apport. À... Super. J'ai amorcé les fonds. Ouais. En termes de taux d'intérêt, qu'est-ce que... on parle de quoi Taux d'intérêt, 1.9. Okay. Et ensuite, il y a quand même une variation en fonction du taux d'intérêt européen et la conjoncture européenne. Sur le rebord Ouais, voilà. Et en potentiel, là, tu estimes la plus value à combien La plus value. Tu vois qu'aujourd'hui, avec la, la flambée des prix. Du ah prix là, prix... si on veut le revendre, on peut le revendre entre 100 000 et 110 000 euros. Ouais. Six mois après avoir investi. Ouais. Okay. Sans rien faire, on aurait pu le revendre, euh, euh, on aurait pu le revendre euh, entre 82 et 85 000 euros, alors qu'on l'a acheté à 67. Ça c'est sans rien faire. Maintenant. Euh, on l'a rénové totalement, il est tout neuf, donc voilà. Ouais, plus, plus forte augmentation des prix, j'en parle souvent sur la chaîne, plus forte augmentation des prix euh, au mètre carré d'europe. On est content. Et c'était quoi ton euh, principal blocage avant de, de rejoindre la formation Life Invest Heritage ben, C'était euh, pas d'avoir de la clarté en fait. Je pas de clarté par rapport à comment, euh, comment j'allais investir mon argent. Donc, on parle du comment. J'ai tendance à me dire que le comment, il arrive sur le chemin, mais le comment, il arrive et les, les outils arrivent et, et ton outil a fait partie du comment par rapport à ça. Et, euh, et du coup, voilà, je suis tombé sur, euh, enfin, euh, je suis tombé sur tes vidéos, j'ai voulu aller plus loin par rapport à ce que tu proposais, parce que déjà bah, tes vidéos sont tellement clean que bah, tu as, as envie d'aller plus loin, c'est normal, c'est carré, tu vois. Merci, merci. Donc, euh, donc ensuite, je me suis dit, moi, j'ai besoin d'avoir de la clarté, donc je sais pourquoi, enfin, j'avais besoin d'avoir de la clarté pour savoir quel était le sens de la croissance de mon entreprise aussi Parce que très souvent, ben, quand tu veux croître et quand tu veux euh, ben, augmenter tes résultats, ben, il faut savoir pourquoi tu veux le faire. En fait, donc euh, ben, l'investissement, c'était un des pourquoi que j'avais que mis, que j'avais mis en lumière, mais j'avais pas du tout. Le, ben, je savais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse dans l'immobilier, encore moins en Estonie. Euh, euh, voilà, en tant qu'étranger, quand tu arrives ici, es étranger. Les banques, ben, forcément. Euh, pff, tu n'as pas le même poids que quand tu es un estonien. Donc, je me suis dit, bah, je vais quand même je vais me former par rapport à ça tout simplement pour avoir de la clarté. Et une fois que j'aurai de la clarté sur ce que je veux, bah, du coup, le comment, je le trouverai facilement et ça sera, ça sera limpide quoi. Pour faire de ton entreprise un levier d'investissement, ouais. investir dans, dans, dans différents actifs, l'immobilier. Est-ce que ça faisait sens à ce moment-là en fait d'investir euh, Et quelle est la portion de mon capital qui, est, qui fait sens aujourd'hui, qui faisait sens pour moi hier par rapport à cet investissement-là. Et, et du coup, bah, forcément ton accompagnement il m'a permis d'avoir cette clarté-là. C'est vraiment ce que je recherchais, c'est être au clair sur quel est le plan d'ici les prochains mois, les prochaines années, pour moi, pour mon cas particulier. Donc, j'ai rejoint ta formation vidéo dans un premier temps. Et ensuite, bah, forcément, j'ai eu la, le, le truc général. Et ensuite, j'ai voulu aller un peu plus loin par rapport à mon cas précis. Voilà. En prenant l'étude de cas personnalisée, ouais. le, le case study. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as réalisé ensuite, euh, suite à ce coaching ben, J'ai eu beaucoup de clarté en fait. Je savais exactement, bon ok, euh, dans les prochains six mois, euh, les prochaines années, mon focus, ben, c'est ça avec mon activité par rapport aux paramètres qui sont euh, ben, possibles en tout cas aujourd'hui par rapport à… À ce qu'il est possible de demander quand tu vas à la banque, le, le crédit, etc. Euh, quels sont les, les arguments que je dois préparer moi et les résultats que je dois avoir pour être pris au sérieux par les banques, c'est normal. Et euh, du coup, ça m'a permis d'avoir de la clarté sur ben, le focus aussi pour mon business pour avoir ces résultats qui me permettront ben, d'amorcer euh, ben, ces investissements par la suite. Donc euh, donc voilà, j'ai n'ai pas encore investi énormément, hein, j'ai acheté un bien pour le moment, euh, c'est ce qui est juste pour moi par rapport à mes résultats actuels et, euh, et à ma croissance et aussi par rapport à ce que je suis en mesure de, de demander, euh, on va dire aux banques, etc. Mais je sais euh, ce qu'il me faut euh, pour pouvoir prétendre à, à grossir, voilà, c'est clair pour moi aujourd'hui et, euh, et c'est clair aussi pour pour demain. Super. Qu'est-ce que tu retiens dans l'ensemble de l'expérience Life Industry Un principaux avantages ou… Ben, enfin, c'est d'avoir de la clarté en fait, c'est d'être au carré. Moi, j'aime bien que les choses soient claires, carrées. Je suis quelqu'un qui passe à l'action, mais j'aime bien me passer à l'action quand je suis sûr de ce que je fais et j'ai besoin pour ça d'avoir de la clarté. Parce que quand tu as de la clarté, ben, tu te sens bien avec ce que tu fais, tu sais où tu vas. Alors, quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu fais les choses à peu près, tu regardes quatre vidéos sur YouTube, tu as l'impression que tu sais tout. Mais en réalité, ben, forcément, ce que tu vois sur YouTube, ben, ça te donne une direction. Et ensuite, bah, il faut que tu creuses par rapport à ton cas précis, ton cas, ton cas à toi, tu vois, ton, en tant qu'individu, en tant qu'individu qu aussi, en tant qu'entreprise. Donc, ça m'a apporté de la clarté, euh, voilà, beaucoup de, prof, de professionnalisme dans, dans la façon euh, dont Life Invest aborde euh, les choses et, euh, et ça, c'est quelque chose bah, avec lequel je suis aligné, euh, je veux que ça soit carré et euh, pour moi, c'est ce que j'ai eu comme résultat, c'est la clarté, je sais ce que j'ai à faire, maintenant, bah, il faut passer à l'action pour, euh, pour amorcer ces choses-là et quand tu es clair avec ce que tu sais, euh, et ce que tu veux, bah, tu peux, tu peux atteindre ce que tu veux. En fait, c'est tout simple. En fait, tu sais ce que tu veux, bah, tu, tu mets en place les actions. Mais il faut savoir aussi comment le faire. Super. Alors, avant dernière question. Si quelqu'un t'appelait te demander pourquoi je devrais choisir la film best héritage, qu'est-ce que tu lui dirais Bah je lui dirais euh, qu'est-ce que tu ressens en fait. Est-ce que c'est juste pour toi aujourd'hui de le faire euh, Ressens si c'est euh, si euh, déjà le contenu sur lequel tu tombes, il te parle, voilà, c'est déjà un premier signe que c'est euh, c'est probablement le bon endroit pour toi. Euh, maintenant, euh, ressens, ressens si c'est juste euh, aujourd'hui pour toi de le faire. Il euh, n'y a pas vraiment de bon moment maintenant. Euh, maintenant, quand tu ressens que c'est le moment pour toi et que tu veux step up et que tu veux aller au, ni au niveau suivant, ben, euh, ne reste pas seul, voilà, euh, vise à te faire accompagner, vise à te faire guider parce que ça va te permettre de gagner du temps, d'éviter des erreurs que… Allez, ben Life Invest, Romain, hein, il a fait des erreurs avant de savoir tout ce qu'il sait aujourd'hui. Donc, ben, tu, tu investis de l'argent, tu gagnes du temps, t'évites de faire des erreurs et du coup, tu économises du temps et de l'argent. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est soit tu fais les choses par toi-même et tu découvres sur le chemin les erreurs et tu perds du temps et de l'argent. Soit tu vas voir une personne ben, qui a fait ce chemin avant toi, tu investis de l'argent, tu gagnes du temps et tu gagnes de l'argent. Voilà, tout simplement. Maintenant, est-ce que tu veux le faire avec Romain, avec Life Invest Moi, j'ai eu une expérience géniale. Je suis aligné avec tout ce que j'ai fait, tout, tout, tout se passe bien. Maintenant, c'est à toi de ressentir et je pense que si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard et que... Ouais, moi, mon expérience, elle a été bonne et je t'encourage à, à vérifier si c'est si le cas aussi pour toi. Superbe, je te remercie beaucoup. Est-ce euh, que tu as quelque chose d'autre euh, d'important à mentionner T'as eu des mauvaises surprises sur le terrain en particulier Des choses auxquelles il faudrait faire attention euh, et qui serait judicieux de partager avec, euh, avec l'audience il a Rien qui me vient là, hmm. j'imagine qu'il y en a eu des petits trucs, mais c'est des choses que tu apprends une fois que tu es sur place et c'est normal. Hein. Tu apprends aussi en étant sur place, mais il n'y a rien qui me, saute, qui me saute aux yeux parce que bah, avant d'arriver, j'ai quand même, je me suis formé, j'ai regardé ce qu'il fallait faire et tout. Et euh, du coup, j'ai pas eu vraiment de, de surprise. Non, je peux pas dire, euh, je peux pas inventer une surprise, j'en ai pas okay. eu pour le moment. Il n'y en a pas une qui me saute, qui me saute aux yeux. Ok, super. Voilà. Donc, l'expérience entre 1 et 10. 1 étant euh, expérience abominable, je, le je ne le referai pas à 10, euh, parfait, je le refais demain. Ah, moi, je dirais, 10, ouais, je dirais 10 parce que ça s'est bien passé, ça s'est passé dans la fluidité, euh, aussi bien euh, bah, le, le fait de venir ici alors que bah, je ne suis pas quelqu'un à la base qui voyage à l'étranger. Ça s'est passé facilement, je savais quoi faire, j'ai fait euh, ce qu'il fallait faire, les démarches pour avoir un logement, la, euh, le contrat, la résidence, tout ça, ça s'est passé par parfaitement, je n'ai pas eu de couac. Donc euh, non, franchement, euh, non ça s'est passé super, 10 sur 10, je dis pas ça juste pour, euh, pour mettre de la poudre aux yeux, je sais qu'il y a beaucoup de, de faux témoignages sur les réseaux sociaux, etc. Moi je te dis mon aperçu et pour moi personnellement ça s'est super bien passé, est-ce que pour toi ça va se passer parfaitement, Bah tu le verras bien, mais tu ne le verras pas tant que tu ne l'auras pas fait ce saut-là. Et euh, je pense qu'au regard de la conjoncture actuelle, à là, au moment où je fais cette vidéo il y a une conjoncture actuelle qui n'est qui est pas évidente, je pense que tu as tout à gagner à, à, faire, à prendre ce risque-là parce qu'au final, je pense que tu prends plus de risques en ne prenant pas de risques que qu'en prenant un risque d'aller véritablement vers la vie que tu veux. Et si c'est le fait de venir en Estonie, si ça peut euh, bah, contribuer à avoir la vie que tu veux, bah vas-y quoi. Parce qu'au final, euh, final, tu verras comment ça va se passer euh, sur place. Voilà. Super. Comment est-ce que les, les gens peuvent te suivre bah, J'ai une chaîne YouTube, hein, comme Life Invest, j'ai une chaîne YouTube où je fais pas mal de vidéos quand ça me fait plaisir de faire des vidéos. Et voilà, euh, ouais, c'est le, le principal canal de, de communication que j'utilise, c'est ma chaîne YouTube. Je Donc, Grégory Vivas, ça, euh, voilà. Grégory Vivas, je le mets en description. Bah, merci, monsieur. Merci à toi pour l'invitation. Excellent. Cool. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider Trois possibilités.